Oh. Je choisis un objet que je cache derrière le dos de Lexi. Hum. Mmh. Ah! On prend celui-ci Non, il est trop gros. Ah. Ah. Celui-là. Lexi, ouvre tes yeux. Ah, finalement. <rire> J'adore les devinettes. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange Non. Non. Est-ce que c'est un objet rond? Non, non plus! Est-ce que c'est un objet vert? Euh Non. Un objet doux? Oh oui! Oui! <rire> un objet doux qui n'est ni rond, ni vert, mais qui est doux. Mm -hmm. Est-ce que c'est un animal en peluche? Oui! Ah! Lequel? Oh. Un ours? Non. Un chien? Non. Un chat? Non. Un cheval? Non. Non. Oh. Ce ne serait pas mon petit lapin que t'as caché? Oui, bravo! <rire>